Donc, je m'appelle David Pilato. Je suis, je suis développeur et je suis plus évangéliste maintenant chez Elastic. Je travaillais sur Elasticsearch notamment et sur les plugins open source, c'était mon activité principale. Alors pendant la session, vous pourrez poser des questions sur slido, sli hashtag Elastic ou slido.com. Vous pouvez voter pour les questions des autres, etc. Et à la fin de la session, s'il si reste du temps, je prendrai les questions par ordre de popularité. Sinon, je répondrai sur Twitter aux questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à les poser, on verra ça à la fin. Alors on va commencer par parler de qu'est-ce qu'on peut bâtir avec la suite élastique. Alors qui ne connaît pas du tout la suite élastique, Elasticsearch, search, logstash, tout ça Il y a des gens qui ne connaissent pas Quelques personnes qui ne connaissent pas Ok, j'ai raison de venir encore parler de tout ça. C'est très bien alors, avec la suite élastique, on peut bâtir plein de cas d'utilisation euh, différents. Et notamment, euh, l'un d'entre eux, c'est la recherche. Historiquement, dans la suite élastique, euh, ça a commencé avec Elasticsearch, Donc, euh, dans le mot, il y a Search. Et avec ça, vous pouvez euh, rechercher sur tout et n'importe quoi. Quel que soit votre cas d'utilisation, vous êtes capable de rechercher de la donnée. On a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Swift euh, d'ailleurs, qui fournit du Search as a Service beaucoup plus simple que même Elasticsearch as a Service. Euh, c'est une sorte de remplacement de Google Site Search, pour ceux qui connaissent, et voire de Google Search Appliance, qui est en train d'arriver euh, également. On s'est géré avec la suite élastique du logging. Donc, euh, logging, c'est un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Donc, à partir du moment où vous avez une date et de la data associée, alors ça peut être une adresse IP, ça peut être des coordonnées géographiques, latitude, longitude, enfin, n'importe. Tout ça, euh, on sait complètement le traiter. Les métriques aussi, on est devenu... de mieux en mieux et de meilleure enfin meilleur en, en gestion des, des données numériques. Donc Pour tout ce qui est métrique, ça se passe aussi très bien. Euh, on est aussi utilisé beaucoup dans le domaine des security analytics. On a notamment un partenariat avec euh, ArcSight, où on a des connecteurs euh, vers les, les sources les plus euh, populaires. Qui connaît ce gars-là Personne ne connaît Oui, j'ai entendu. Mr. Robot en fait, dans un épisode de, de, de Mr. Robot, euh, euh, il, a, il a essayé de, de détecter euh, d'où venait une source d'intrusion. Et donc, il a mis en place la suite élastique, il a collecté tous ses logs, et puis il a mis un petit dashboard Kibana pour visualiser euh, ce qui se passait. C'est très sympa comme euh, clin d'œil. Ils ont même poussé le vice à, à utiliser la version Kibana qui existait à l'époque où l'action se déroulait, et non pas la dernière version qui est beaucoup plus jolie que ça. Bon, C'était en novembre l'année dernière qu'ils ont réalisé ça. On fait aussi de l'application performance monitoring avec la suite élastique. En fait, tout ce qui est data nous intéresse. Et finalement, euh, la collecte de, de données de performance, euh, c'est super utile. Donc là, c'est une version en Python, mais vous avez maintenant un agent en Java, vous avez un agent en Go euh, qui est sorti. J'essaie de remettre mon micro correctement. Et avec ça, vous êtes capable de tracer euh, en prod toutes vos connexions, enfin qu est, qu est, la requête la plus lente, d'où elle vient, de quelle partie du code de, de, de votre code source ça, ça provient, etc. Donc assez pratique. En parlait des use cases. maintenant parlons un petit peu de la, la stack elle-même. Qu'est-ce que c'est que la stack élastique, la suite élastique C'est composé de différents éléments, et un des premiers éléments qu'on a, c'est ce qu'on appelle les composants bits. Donc c'est la partie collect. Alors ce sont des agents écrits en Go, qui vous permettent de collecter et de répondre à différents cas d'utilisation. Par exemple, si vous voulez euh, traiter des fichiers de log, vous allez pouvoir utiliser Filebit. Filebit va faire du streaming de vos fichiers de log, et les envoyer vers une destination qu'on va voir euh, après. Si vous utilisez PacketBit, PacketBit va faire une sorte de wire shark sur la carte réseau, euh, décortiquer tous les protocoles qu'il connaît, du style du ping, du HTTP, du, des appels DNS, du euh, PostgreSQL, MySQL, genre de choses, et euh, envoyer vers euh, euh, la future destination, Bon, je spoil un peu, c'est Elasticsearch, euh, le, le, tout ce qui s'est passé sur la carte réseau. Ça, ça vous permet, sans avoir à modifier votre application, de, en quelques instants, euh, savoir, d'abord, est-ce qu'il y a des tentatives d'intrusion, éventuellement Et euh, aussi, euh, quel est le top 10 des requêtes les plus lentes sur votre euh, base de données, pourquoi pas euh, Donc, assez facilement. On a, euh, pour les métriques, on a MetricBit, on a aussi AuditBit, qui, qui vient d'arriver dans la galaxie, pour faire du, tout ce qui est autour de la sécurité euh, de, de vos machines Linux, ou euh, Mac, d'ailleurs. <coughs> Euh, et puis la communauté en, pro, en propose beaucoup d'autres, donc c'est vraiment, euh, vraiment assez complet. Alors une fois que ces données ont été collectées, et j'ai dit c'est ce écrit en Go, donc très léger comme agent hein, ça prend très peu d'empreintes mémoire, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on les met sur les, les machines sur les serveurs qui euh, émettent la donnée directement une fois qu'on a collecté la donnée, en fait on va la shipper, on va l'envoyer vers euh, une destination ici c'est Elasticsearch, donc Elasticsearch pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Historiquement, c'est un moteur d'indexation et de recherche, mais aussi capable de calculer des analytics en temps réel. Ça démarre une interface REST, on envoie des documents JSON, ça les indexe, et vous êtes capable de, de chercher en temps réel. C'est hautement scalable, vous rajoutez des nœuds, ça fait augmenter la taille de votre cluster, vous pouvez avoir des pétaoctets de données, si vous voulez, dans, que, que vous gérez sans difficulté. Une architecture super flexible, hein, vous pouvez dédier des nœuds à faire certaines choses, donc c'est assez sympa. Un des inconvénients d'Elasticsearch, par contre, c'est que c'est que du JSON et que du texte. Donc, euh, mettre ça dans les mains de je sais pas, de marketeux, c'est peut-être pas terrible, voire même euh, afficher du JSON sur votre mur d'image, dans votre salle d'opération, c'est pas top. Donc pour ça, on a Kibana. Kibana, c'est l'interface graphique qui se plug au-dessus d'Elasticsearch et qui permet de visualiser euh, ce que vous avez indexé, de passer des requêtes, etc. etc. Dans, euh, dans, dans vos index, sur vos index que vous, que vous venez de créer. Assez pratique. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, on collecte des fichiers de log, on les envoie vers Elasticsearch, on les indexe et on les visualise dans Kibana finalement, c'est ce qu'on fait. Mais il est possible, voire probable, que vos fichiers de log ne soient pas du tout structurés, que vous ayez simplement des lignes de texte comme ça. Si vous indexez ça tel que dans Elasticsearch, vous allez avoir du mal à en tirer complètement parti, il est plus intéressant de structurer la donnée, de dire que par exemple, ben ça c'est une valeur numérique, c'est un temps de réponse, et à partir du moment où c'est un temps de réponse, on va pouvoir vraiment faire du calcul dessus. Pour faire ça, il faut transformer la donnée. Mais l'idée c'est de ne pas la transformer sur la machine qui collecte, euh, le, le, sur laquelle on collecte pardon, le, les, les données. Pourquoi Parce que ces transformations, faire des expressions régulières par exemple, ça risque de vous coûter assez cher en CPU. Donc Pour ça on a un autre outil qui s'appelle Logstash, Logstash est un ETL, il lit depuis une source, donc là c'est bits, il transforme à la volée, donc par exemple il va faire par signe d'expression régulière ce que j'ai dit, il peut enrichir, si vous avez une adresse IP, vous allez être capable de transformer l'adresse IP en coordonnées géographiques latitude-longitude, ce genre de choses, et une fois qu'il a fait son travail d'enrichissement, il l'envoie vers une destination qui est Elasticsearch, donc un ETL typique. On met ça sur une machine à part, de façon à ne pas dégrader les performances des serveurs qu'on est en train de monitorer. Euh, comme c'est un ETL, il est aussi capable de lire depuis d'autres sources de données. Donc vous pouvez lire depuis une base de données euh, euh, JDBC, typiquement, depuis, lire depuis Twitter, euh, appeler des webhooks, ce genre de choses, c'est vraiment euh, super flexible pour ça. Vous pouvez utiliser ça d'ailleurs, ce principe-là, en disant ben, « je collecte des logs avec Filebit, à l'intérieur des logs que j'ai collectés, j'ai peut-être je sais pas, un ID d'utilisateur », ben dans un filtre LogStage, je peux aller faire un lookup dans la base de données, récupérer les informations de, de l'utilisateur, enrichir l'événement avant d'être shippé vers Elasticsearch, par exemple. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Comme c'est un ETL, vous pouvez aussi écrire vers d'autres destinations. Donc là, je peux sortir la donnée que j'ai collectée, éventuellement enrichie. Non seulement je l'envoie vers Elasticsearch, mais je peux aussi l'envoyer vers du Kafka, pour faire après du traitement ultérieur de, de la donnée ou je peux l'envoyer vers du S3 Amazon ou un autre data store, qu'importe, pour un archivage plus long terme. C'est peut-être pas la peine de garder 10 ans de données en ligne dans Elasticsearch si vous les requêtez pas. Peut-être que vous avez plus intérêt à les archiver pour vos contraintes légales dans un S3, mais indexer les données du jour tout le temps dans Elasticsearch, et puis petit à petit détruire les anciennes données dont vous avez plus besoin dans Elasticsearch. Tout ça, c'est ce qui est possible de faire. Des fois, on voit aussi euh, des gens qui mettent du Kafka et du Redis euh, en, en frontal ici, pourquoi pas, pour essayer de sauvegarder euh, et de préserver euh, quoi qu'il arrive les événements. Alors, Logstash est de, devenu de plus en plus résilient. Donc, maintenant, il y a même des systèmes de messagerie interne euh, au niveau des nœuds Logstash. Donc, normalement, vous ne devez pas perdre de données. <rire> normalement. Sauf bug, éventuellement. Alors, tout ce que je viens de vous montrer ici, c'est open source. C'est la solution open source, euh, sous licence à page 2. On fournit en plus quelque chose qui s'appelle x -Pack, euh, en tant que compagnie élastique. X-Pack va étendre l'ensemble des fonctionnalités euh, de la suite élastique. Donc, par exemple, vous allez pouvoir euh, avoir la sécurisation euh, de, de, de la stack, de l'alerting, du reporting, des API d'exploration de, de graphes et du machine learning, alors qui, par, qui porte mal son nom, c'est plutôt du anomaly detection, il faudrait dire, donc détection automatique d'anomalies basé sur des algorithmes de machine learning, mais c'est euh, Anomaly Detection, c'est le use case. Il euh, y a une version euh, gratuite de XPAC, qui euh, est la version basique, elle s'appelle Basique, et elle, elle, elle, elle vous apporte, par exemple, tout le monitoring de la stack, euh, une meilleure, euh, des meilleurs niveaux de zoom dans Kibana, tout un tas de fonctionnalités, des, des possibilités de visualiser, des pipelines, logstash depuis Kibana, par exemple, ce genre de choses. Donc Tout ça est, est vraiment... Euh, Accessible gratuitement. Donc avec la dernière version qu'on vient de réaliser, la version 6.3.0 vous avez maintenant une licence X-Pack basique qui arrive par défaut quand vous téléchargez la distribution et, euh, et vous n'avez donc même plus besoin de nous donner votre adresse email pour bénéficier de ces features, elles sont euh, activées euh, par défaut. Et avec un bouton vous pouvez faire du opt-in pour tester euh, Machine Learning et compagnie et ou faire du opt-out euh, dès que vous voulez sans avoir à nous contacter, ce qui est sympa. Vous pouvez toujours nous contacter, on aime bien, hein, mais il n'y a pas de problème. Euh, on fournit aussi une offre qui s'appelle Elastic Cloud Enterprise, qui vous permet de déployer tout ce que je viens de dire, euh, y compris XPAC, et de fournir à l'intérieur de votre boîte, sur votre propre infra, euh, différents services, que ce soit pour résoudre du search as a service, du logging as a service, du, tous les use cases dont j'ai parlé tout à l'heure, ben vous les faites à la demande pour l'entreprise. Et si vous n'avez pas envie d'héberger tout ça vous-même, ben on a une offre qui tourne en ligne, qui tourne à la fois sur AWS et Google Cloud Platform, bientôt Azure, où vous pouvez en quelques clics bénéficier de la même offre, mais qu'on manage pour vous. C'est exactement ça. Alors La question qui se pose souvent quand on démarre un projet élastique, c'est le sizing. Comment je fais pour sizer mon cluster élastique et les premières choses auxquelles il va falloir qu'on qu qu introduise, c'est euh, euh, la terminologie. On va avoir besoin de, de parler tous le même langage pendant la session. Donc, dans Elasticsearch, en fait, euh, on indexe des documents. C'est ce que vous voyez ici, les petits dés, là. Ce sont des documents. On va appeler ça des documents. Ce sont des, donc des objets en JSON. Ils sont indexés dans des index. Ici, on peut avoir à l'intérieur d'un même nœud, voire d'un même. Donc, euh, pardon, le nœud tourne sur le serveur et le, le nœud appartient à un cluster. Donc à l'intérieur du même cluster, vous pouvez avoir différents index pour différents cas d'utilisation. Donc c'est multitenant. Donc ici j'ai un index pour Twitter par exemple et un index pour mes logs qui ont des schémas complètement différents. C'est comme si vous aviez différentes schémas de bases de données dans la même instance PostgreSQL ou Oracle ou etc. Il faut le voir, c'est cette analogie là en fait qu'il faut voir. Ce qu'on fait quand on veut indexer nos nos documents, c'est qu'en réalité, on les indexe dans des instances Lucine séparées. Donc, Lucine, c'est le, le projet euh, qu'on utilise pour Elasticsearch, pour indexer, au, auquel on contribue beaucoup. Et ce qu'on refait en réalité, c'est que votre index euh, ici Twitter, on n'en fait pas un seul index Lucine, mais on en fait différents petits bouts ce qui nous permet de mieux distribuer la donnée et de bénéficier de certaines euh, fonctionnalités que je vais vous expliquer juste après. Donc, Par exemple, mon index Twitter, ici, il va être splitté en 5, ce qu'on appelle shards, et chaque shard, c'est une instance de, de Lucie. Donc Quand j'indexe un document, il va soit là, soit là, soit là, soit là, ou soit là. Et puis, pour mon index des logs, je peux décider d'un autre nombre de shards, pourquoi pas. Ça nous sert à quoi Ça nous sert à dire si, par exemple, j'ai trop de... De, de, de, de pression sur ma machine, j'ai, je sais pas, le CPU qui s'emballe euh, ou la mémoire qui s'emballe. Ben en fait, je peux démarrer un nouveau nœud Elasticsearch. Ce nœud va rejoindre le même cluster parce qu'il partage le même nom de cluster, donc les deux les deux nœuds vont pouvoir dialoguer ensemble. Et Elasticsearch va automatiquement bouger les shards de façon à répartir euh, le, le, le, les shards correctement. Donc ici, on voit qu'il y a des petits bouts qui sont allés à gauche et le bout euh, logs aussi qui est parti à gauche. Le problème avec ça c'est qu'évidemment si vous perdez un nœud, ben, vous n'avez qu'une vue partielle de vos données. Donc pour ça, Elastic a introduit aussi euh, dans Elasticsearch la notion de réplica. Donc par défaut, vous avez un réplica pour chacun des shards qui existent dans le cluster, donc une copie parfaite. Donc ici j'ai le shard qu'on appelle primaire et ici j'ai la réplication de ce shard en fait que je trouve ici. Donc maintenant si je perds un des nœuds, bah, c'est pas grave, de toute façon j'ai une autre version à côté. Ça nous permet aussi de bénéficier d'autre chose, c'est que si, à euh, un moment, on se rend compte que là, encore une fois, je suis un peu trop sous pression, bah, je peux encore étendre, et si j'ajoute un nouveau nœud, bah, Elasticsearch va automatiquement redistribuer les shards sur votre cluster. Donc il fait ça euh, euh, en permanence. Alors Cette architecture flexible, ça vous permet de démarrer avec euh, votre projet avec un premier nœud. Hop, je joue un petit peu avec, j'injecte un peu de données... Puis, je veux de la haute dispo, donc je vais rajouter un deuxième nœud. Puis, je gère de plus en plus de données, donc je vais rajouter encore des nœuds. Et puis, au bout d'un moment, j'aurai un projet Big Data. J'aime pas ce mot, mais bon. euh, Ce qu'on a vu, c'est que, enfin, ce qui est important hein, dans Elasticsearch, c'est la notion de shard. C'est vraiment l'unité de travail sur le, la, laquelle on, on va bosser. Donc, plus vous avez de données, plus vous avez besoin de shards, en fait. Et la question qui se pose, c'est euh, « bah, de combien de charges j'ai besoin ?» Et la réponse, c'est « ça dépend ». Ouais, ça dépend. On va voir ça. vous D'ailleurs, c'est toujours une réponse que je vais donner aujourd'hui. Ça dépend. Alors, imaginons, on prend un cas d'utilisation, j'indexe 1000 événements par seconde, donc sur une journée, ça me fait 87 millions d'événements à indexer, j'ai un kilo octet par événement, et donc ça me représente 82 gigas de données. Je veux une rétention de trois mois, donc j'ai besoin d'avoir sept Teraoctets gérés par Elastic. Qu'est-ce que je dois faire maintenant bah, La première chose à déterminer, c'est quelle est la taille typique d'un shard. À combien vous pouvez monter par shard Parce que le shard, c'est l'unité de, de travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Bah, ça dépend. Pareil. Et ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de la taille de vos documents, ça dépend de ce que vous faites avec, quel type de requête vous faites, la puissance des machines que vous avez. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et en fait, il n'y a pas vraiment de règle de calcul. Le seul moyen de trouver quelle est cette valeur, il faut absolument le, le tester sur des vraies machines de prod et voir jusqu'à quelle limite vous pouvez aller. Donc j'ai copié ce lien là, qui est une des conférences qu'on avait faites en 2016, qui est toujours valable qui vous explique toute cette méthodologie sur comment je trouve la taille idéale d'un shard. Et une fois que vous appliquez cette méthodologie, vous allez en sortir avec notamment deux valeurs, qui est, quelle est la taille d'un shard maximal Donc ici, dans mon cas, je dis que je peux faire par exemple 45 gigaoctets, pour mon cas d'utilisation, par shard. Et puis aussi un autre chiffre qui est, quel est le nombre maximum de shards que vous pouvez mettre sur une machine avant que ça commence à se dégrader donc là, après avoir fait nos tests, on a dit que ben nous, on pouvait mettre jusqu'à 10 shards par machine. C'est pas euh, obligatoirement des chiffres que vous allez rencontrer vous, hein, c'est juste pour mon cas d'utilisation, voilà, c'est ce que j'avais. Donc avec ces données en entrée, ben on va pouvoir faire maintenant un peu de calcul. Hein. C'est simple, on a 7 téraoctets de données à gérer, 45 gigas par shard. on fait une division, on sait qu'on a besoin de 160 shards, on peut gérer que 10 shards par machine, ben donc il me faut 16 machines. Je parle pas des réplicas, Là, on se base que sur les primaires, hein, pour l'instant. Si vous introduisez des réplicas, du coup, il vous faudra le double de machine, pour le coup. Okay. Donc voilà, pour trois mois de log, c'est ce que vous euh, devez avoir. La question maintenant qu'on doit se poser, c'est, mais, combien d'index Est-ce que je crée un index avec 160, ch 160 charles Ils vont être alloués euh, de toute façon correctement. Ou est-ce que j'essaye de faire autrement Parce que c'est quoi les problèmes Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup j'ai mon Black Friday qui arrive, là, mon événement Je vais doubler le nombre de logs, au lieu d'avoir 82 gigas, je vais avoir 160 ou 240 gigas. Ouais, sauf que moi j'ai taillé mon index à gérer seulement pour 82 gigas par jour. Quoi. Donc là je vais être un petit peu embêté et bloqué. Voire même si vous lancez votre service mais vous ne savez pas trop comment quel va être le succès, bah, vous n'allez pas être capable de vous adapter si vous avez tout mis dans le marbre Dès le début. Et puis, qu'est-ce qu que vous faites pour effacer J'ai dit que je voulais garder trois mois en ligne. Donc, si je veux garder trois mois en ligne, ça veut dire que je veux effacer une fois que c'est trop vieux. Oui, mais effacer, c'est pas si simple que ça dans Elastic. Quand vous effacez un document dans Elastic, en fait, vous, vous marquez un document pour être effacé. Donc, plus vous effacez, plus vous consommez d'espace sur le disque. C'est ce que ça veut dire. C'est un petit peu bizarre. Après, vous avez un, un, un truc qui tourne en tâche de fond qui s'appelle les, les merges de segments et quand ça arrive, ça va vraiment épurer la donnée, mais ça, ça vous coûte assez cher en I.O. Donc effacer individuellement des documents, c'est pas la bonne pratique. Là, on a la chance d'avoir des données temporelles, pour les logs, typiquement. Du coup, on a euh, quelques propriétés. Un, d'abord, c'est que ces logs temporels ne changent pas dans le temps, on va jamais rééditer euh, un log qu'on a déjà émis. En général, pour notre cas d'utilisation, on va plutôt chercher dans les logs du jour, plutôt que dans les logs d'il y a trois mois. Donc ça peut nous donner certains avantages. Et puis les logs temporels, euh, bah comme je disais, si tout d'un coup on a un Black Friday, euh, il est possible que ça augmente d'un seul coup, donc on ne peut pas vraiment prédire la taille. Et quand on a affaire à ça, bah du coup on peut utiliser une notion de time-based indices, euh, time indices, donc des index temporels, euh, qui vont vous permettre de dire, bah je vais créer non plus un index avec 160 shards, mais je vais créer un index par jour avec... X shards dont j'ai besoin pour la journée. Ou un index par semaine, ou un index par mois. Vous pouvez augmenter comme ça si vous avez assez peu de volume. Ou à l'inverse, vous pouvez baisser. On a des, des utilisateurs qui indexent 10 millions de documents par seconde. Donc par exemple, eux, ils ne sont pas à, à la journée. Ils sont sans doute à l'heure ou peut-être moins. Euh, quand on fait une requête sur Elasticsearch, j'ai dit que Elasticsearch était multitenant, Donc vous pouvez chercher sur tous les index en parallèle si vous voulez. Donc ça ne change pas grand-chose. Le fait de chercher, si vous voulez chercher sur tout votre dataset, le fait de chercher dans 160 index avec un shard, ou chercher dans un index avec 160 shards, c'est exactement la même chose pour Elasticsearch. Ça change pas grand-chose. Par défaut, Logstash et Bits sont configurés pour utiliser des, des index temporels journaliers. Mais ça, vous pouvez aussi l'adapter à vos besoins. C'est ce qu'on fait par défaut. Alors, comment ça se passe dans les faits bah, euh, on est euh, tel jour, on est euh, le 10 avril, Là, on, on indexe nos documents euh, dans cet index-là, puis le jour suivant, on crée un nouvel index, et nos do documents vont se déverser ici, et ainsi de suite, jusqu'au euh, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin. Alors le truc, c'est que vraisemblablement, je, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, Elasticsearch il vient avec des valeurs par défaut. Donc Par exemple, vous avez 5 shards et un réplica. Et peut-être que pour notre cas d'utilisation, on n'a pas besoin de 5 shards. Peut-être que 2 shards, c'est suffisant pour tenir nos 82 euh, gigas par jour. Et c'est le cas, puisqu'on a dit qu'on pouvait faire 45 par, euh, par shard. Donc avec 2 shards, j'aurais assez. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que comme il vient avec ses valeurs par défaut, il faut que tous les jours, à la main, euh, je dise « Vas-y, voici les settings de mon index, et je voudrais qu'il ait 2 shards. » Je pense que vous n'avez pas envie de faire ça, à la main. Pas à minuit, euh, juste avant que la journée commence. L'idée, c'est de, de dire à Elasticsearch, je vais dire, dès que tu vas recevoir un document pour une nouvelle journée que tu connais pas, crée automatiquement un index, et crée-le avec un modèle que je vais te proposer. donc Pour ça, on a une API qui s'appelle le, les Index Templates, qui sont très pratiques, et qui vous permettent de dire, donc c'est comme ça que l'API est appelée, hein, pour chaque index qui commence par logs-quelque chose, voici les settings que tu vas appliquer. Vous pouvez mettre aussi là-dedans votre mapping et plein d'autres choses. Et là, les settings, ça va être « Je veux deux shards ». bah ouais, Pour tenir nos 82 gigas, il me faut deux shards. Et je vais avoir un réplica euh, par jour. Et je vais aussi changer le refresh intervalle à 60 secondes, et on va aborder ça euh, un petit peu après. Alors avec ça, ce qui est très pratique, c'est que quand vous avez votre événement Black Friday, vos, votre vendredi noir, hein, euh, du coup, vous pouvez dire euh, le jeudi euh, soir, avant de partir, vous pouvez dire bah, « je, je change le template ». J'ai besoin de beaucoup plus de volume, il va falloir que je, je sais pas, quadruple, multiplie par 10 le nombre de shards par exemple. Donc là je vais mettre 20 shards, pourquoi pas, le template. Le vendredi à minuit, dès que les premiers logs arrivent, bah, ils vont être splittés sur 20 shards. Et puis le lundi quand vous revenez, vous dites, bah, maintenant je remets à jour mon template, et pour les nouveaux index qui vont arriver, bah, tu vas te reconformer à ce que, à ce que, au rythme de croisière, je dirais. Donc super euh, utile euh, d'utiliser ça pour adapter en permanence euh, en fonction de votre volume. Alors ce qu'on a vu dans ce précédent slide aussi, euh, c'est que ici, ce, cet injecteur-là, il doit être au courant du de, nommage des index. Peut-être que ce n'est pas le truc le plus pratique à faire. Peut-être que c'est bien, mais peut-être pas le mieux. Euh, et puis, Surtout le consommateur, celui qui va lire, il n'est pas ici sur le slide, celui qui va lire les index, il est obligé d'être au courant de ce, de ce nommage finalement, pour savoir comment je requête et quels sont les index que je requête. Même si on peut mettre des, des wildcards quand on requête, mais il faut quand même être au courant de, de la façon dont c'est fait. Donc au lieu de faire ça à la main, euh, vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des alias. Donc Les alias, ce sont des index virtuels. Et il faut absolument que vous utilisiez ça quand vous démarrez un projet avec Elastic. Quoi qu'il arrive, mettez des alias, même si vous ne savez pas à quoi ça sert aujourd'hui, vous l'utiliserez un jour. Euh, vous pouvez avoir différents types d'alias. Là, Je vais par exemple définir un alias pour l'écriture. Il s'appelle logs_write et en fait il pointe vers mon index du jour. Et puis je vais créer aussi un index qui s'appelle logs read, qui va pointer vers mon index également du jour. Le jour suivant, bah, c'est simple, hein, je crée mon nouvel index, je déplace LogsWrite, il ne l'écrit plus ici, mais il écrit ici. Et puis la lecture, maintenant, elle est elle va lire à la fois dans l'index précédent et l'index du jour. Et ainsi de suite. Alors ça c'est super chouette parce que du coup, mon applicatif ici, il n'a pas à se soucier de quel est le nommage qu'il y a derrière, etc. Il a juste à écrire dans euh, LogsRead, à lire pardon, dans LogsRead, et du coup il va lire automatiquement tous ses index. Assez pratique d'avoir ça. Pour LogsWrite, on a même un, une possibilité... Alors oui, pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce LogsRead, vous pouvez le mettre dans le template, que j'ai vu tout à l'heure. Donc automatiquement, assigner le nouvel index que vous créez à l'alias LogsRead. Pour euh, LogsWrite, on peut faire quelque chose aussi qui est un petit peu sympa. On a une API euh, qui est sortie, qui s'appelle le Rollover API, et qui vous permet, sur un index d'écriture, comme LogsWrite, d'automatiquement déclencher la création d'un nouvel index quand vous avez atteint une limite. Donc par exemple, vous vous dites, moi ma limite, c'est euh, au bout de 45 millions de documents par shard, donc euh, 90 millions euh, de, de, de documents sur mon index à deux shards. Là. Au bout de 90 millions, il faut absolument que je switch euh, vers un nouvel index d'écriture. En utilisant la Rollover API, vous la déclenchez, vous mettez ça dans votre cron-table toutes les 5 minutes ou toutes les 30 secondes, comme vous voulez, ou toutes les minutes. Vous allez interroger le Rollover API et vous lui donnez cette, cette valeur, vous lui dites... Si tu dépasses les 90 millions, à ce moment-là, fais automatiquement la création d'un nouvel index et switch l'alias d'écriture. Donc il va faire ça pour vous euh, super facilement. Et ça, ça va être pratique pour garder, dans, pour chaque shard, plutôt que d'avoir des shards un peu vides le week-end et beaucoup plus remplis la semaine, bah, peut-être de, de garder toujours euh, les shards à une taille exacte. On avait calculé euh, 45 gigas par shard, bah, avec ça vous pouvez le faire euh, facilement. Alors, quelque chose qui arrive très souvent chez nos utilisateurs, c'est qu'ils gardent les valeurs par défaut. Alors, on a changé les valeurs par défaut dans la version 7, qui n'est pas encore sortie. On aura maintenant un seul shard par défaut des 5 historiques. Mais pour vous expliquer le problème, je vais prendre le cas de trois types de logs applicatifs différents, donc access log, application log, MySQL log. Je fais un index par jour. C'est les valeurs par défaut. Logstash fait ça. On va dire que chaque euh, log euh, chaque euh, oui index pardon représente 1 gigaoctet de données j'ai 5 shards par défaut donc ça veut dire que j'utilise 200 mégaoctets par shard rappelez-vous on a dit, on avait calculé qu'on pouvait mettre jusqu'à 45 gigas euh, de données par shard, là on n'utilise que 200 méga donc euh, c'est un peu de le, la surconsommation je dirais on veut 6 mois de rétention, soyons fous, pourquoi pas du coup, ça me fait 900 shards à gérer pour 180 Go de données. Ouais, on avait juste besoin de 4 shards. On n'a pas besoin de 900 shards pour ça. Et chaque shard, c'est une instance de Lucene. Et chaque shard a un coût. Et en fait, chaque shard va mettre une certaine pression sur votre cluster. Et donc, il ne faut absolument pas faire ça. Il ne faut pas garder ces valeurs par défaut. Euh, sinon, vous allez arriver sur la mailing list en disant euh, « Ah, j'ai un petit problème, too many open files, euh, je consomme trop de ressources, ou j'ai des out-of-memory, ou que sais-je encore. » Ben oui, c'est parce que euh, vous avez fait un petit peu trop. Là, par exemple, le gars euh, qui se plaignait, il disait, euh, j'avais calculé qu'il avait 5500 shards par nœud. C'est comme si vous aviez 5500 instances de MySQL sur le même serveur physique euh, avec vos 8Go de RAM, peut-être. Bon. Enfin, ça va être dur. Il ne faut pas. Et là, il avait dit, ouais, il avait des shards qui n'avaient que quelques kilooctets. Mais chaque shard a un coût. Donc il faut vraiment ne pas garder les valeurs par défaut. On a parlé de la scalabilité, euh, passage à l'échelle, euh, j'allais dire de façon horizontale, quand j'ai besoin d'indexer plus de documents. Mais qu'est-ce qui se passe quand finalement j'ai de plus en plus d'utilisateurs qui viennent euh, requêter mon service Je suis un moteur de recherche, j'ai mon Black Friday Event, je sais que je vais avoir beaucoup plus de recherches qui vont arriver, qu'est-ce que je peux faire pour ça ben, si j'ai 2 mi millions d'utilisateurs, ce que je peux faire, c'est augmenter le nombre de réplicas, ce qu'on a vu tout à l'heure, démarrer des nouvelles machines, augmenter le nombre de réplicas, ça se fait à chaud. Et comme les réplicas sont des copies parfaites des index primaires, ben, ces réplicas vont aussi servir pour la phase de recherche. Donc au lieu de chercher dans deux shards potentiellement, le primaire et le réplica, si j'augmente le nombre de réplicas, je vais être capable de chercher dans trois shards potentiellement, et donc servir plus de recherche au final pour mes utilisateurs. Et pareil, si j'ai encore plus d'utilisateurs, bah, j'augmente le nombre de machines, j'augmente le nombre de réplicas à chaud, et puis, euh, je laisse passer la crise. Et une fois que la crise est finie, mon Black Friday est fini, je rediminue le nombre de réplicas à chaud, donc il va désavouer les ressources, je détruis les machines dont j'ai plus besoin et je reviens à l'état initial. Okay donc, flexible aussi dans ce sens-là. Donc, les shards, c'est vraiment l'unité de valeur super importante à l'indexation. Plus vous avez de données à indexer, plus il vous faudra de shards primaires. À la, à la recherche, plus vous avez d'utilisateurs qui cherchent et qui font des requêtes en parallèle, peut-être qu'il faudra augmenter le nombre de réplicas. Donc vous avez ces deux axes que vous pouvez contrôler pour gérer votre mise à l'échelle. Alors si jamais vous avez fait par exemple votre Black Friday, là, vous avez augmenté le nombre de, de shards à je sais pas, 10 shards ou 20 shards, pour une journée, pour être capable d'absorber de, de, le trafic d'indexation, peut-être que euh, lors de la recherche, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'avoir ces 10 ou 20 shards pour faire la recherche. Peut-être que toujours avec mes deux shards, ça, ça va très bien. Juste, il fallait juste que je résolve le problème de l'indexation. Vous pouvez utiliser du coup ce qu'on appelle la Shrink API. Et la Shrink API va vous permettre de dire ben, mon index à 20 shards, je vais le passer à deux shards donc pour la lecture, ça sera bien. Donc dans le cas des logs, les gens font souvent ça. Une fois qu'ils ont fini d'écrire une journée, ils déplacent l'index. C'est juste un appel à une API vers des nœuds un peu plus tièdes, non pas sur les nœuds hot. Ils déplacent des index vers les nœuds tièdes, généralement vers donc un seul nœud. Puis ils appellent le shrink API. Ils en profitent pour activer la compression, meilleure compression qui prend un peu plus de temps à calculer, mais on s'en fiche. On est plutôt en back office. Ça. Et, euh, et du coup, ils il stockent ensuite cet index sur, hein, sur des machines un peu plus légères, qui ont moins éventuellement moins de ressources. Donc pratique. Et on vient de sortir une autre API qui s'appelle la Split API, qui fait exactement l'inverse, où euh, vous avez euh, finalement euh, un index qui a déjà été créé, euh, par exemple, vous avez 10 shards pour votre index et vous voulez passer à 20 shards parce que ben, vous aviez mal pensé votre truc. Peut-être, ou vous voulez en tout cas plus de flexibilité. Donc la Shrink API va vous permettre de faire exactement l'inverse. Quand vous indexez dans Elasticsearch, euh, vous envoyez une requête vers Elasticsearch d'indexation et vous passez un document JSON sur l'API REST HTTP. Qu'est-ce qui se passe côté Elasticsearch En gros, c'est que vous ouvrez un port de communication vous avez tout le cérémonial HTTP qui passe avec le, le body JSON et, et ensuite vous, vous indexez tout ça. Bon, en fait, c'est pas super efficace de faire une opération d'indexation par une opération d'indexation. En réalité, ce que vous pourriez faire, c'est au lieu de faire une par une, ici je prends j'ai mille opérations d'indexation, vous pourriez utiliser l'API qu'on appelle l'API BULK qui permet d'envoyer un batch de 1000 opérations d'un seul coup vers Elasticsearch. Du coup, vous ouvrez qu'un seul port HTTP une fois, vous passez le payload, tout le cérémonial euh, HTTP il est complètement partagé, du coup, et euh, ça vous renvoie la réponse sur les 1000 opérations. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et la question est, c'est quoi euh, la taille optimum d'un bulk Est-ce que pour 1000 événements, est-ce que j'envoie 4 bulks de 250, deux bulk de 500 ou un bulk de 1000 et la réponse est, ça dépend, ça dépend toujours. Donc ça dépend de plein de choses, votre application, ça dépend de la taille des documents, ça c'est vraiment un critère clé. Si vous avez des documents avec 1 mégaoctet, je doute que vous envoyez 100 000 opérations en un seul bulk, ça me paraît difficile à faire. Ça dépend du nombre de nœuds, la taille des nœuds, le nombre de chars, distribution de vos chars, tout un tas de critères. Donc le seul moyen d'avoir la réponse à cette question, bah, c'est de tester testez différents scénarios, vous prenez en entrée par exemple un million d'événements, vous prenez Bits ou Logstash ou votre applicatif qu'importe, enfin, votre source de données habituelle et vous testez différents scénarios alors 4000 bugs de 250 combien de temps ça prend, etc., etc. Pour faire ça, je vais partager avec vous ce petit script. Donc, La première partie c'est un script Logstash Donc, c'est la partie ETL dont je parlais, hein. le E c'est Extract, c'est Input chez nous le T transforme, c'est Filter et le L Load c'est Output. Donc, qu'est-ce que je fais ici Je lis de stdin, je fais aucune transformation, et j'envoie vers Elasticsearch. Ce que vous voyez, ce paramètre-là, flush underscore size, ben en fait, c'est la taille du bulk. Et combien je fais Est-ce que je fais 1000, 2000, 4000, etc. Dans bits, on a un settings équivalent, qui s'appelle bulk underscore max size, ou euh, pareil, que vous pouvez paramétrer, donc suivant le, ce que vous utilisez. Et dans ce script, ce que je dis, c'est que je vais effacer l'index qui existait dans Elasticsearch. Je vais attendre un petit peu que Elasticsearch repose. J'exporte je, la, la taille et je fais surtout donc un 4 de mon fichier de log où j'ai mon million d'événements. Et je lui dis de le streamer en fait vers euh, Logstash. Donc, il lit de stdin et il envoie tous les événements et tous les X, il va, envoyer, euh, il va appeler l'API de bulk. Et ce X, on fait ici une boucle. On dit euh, j'essaye 100, 500, 1000, etc. J'essaye 20 fois de façon à avoir une bonne... Euh, des, des, des valeurs assez cohérentes et puis j'exécute tout ça. Et en testant, donc là nous on a testé sur AWS on a mis deux nœuds pour Elasticsearch, évidemment le nœud qui fait la collecte, Logstash, etc. On le sait pas, hein, on ne met pas nos, notre injecteur sur le même nœud. Euh, et donc là, ce qu'on a vu c'est qu'on a fait différents tests et on s'est rendu compte qu'après 5000 documents, euh, bah, on commençait à redégrader sans doute. Donc vraisemblablement la valeur qu'on va choisir pour notre cas d'utilisation encore une fois, c'est 5000 documents par bulk. Alors l'autre souci qu'on peut avoir, c'est la charge globalement sur le cluster. Quand vous envoyez une requête vers le nuage qui est Elasticsearch, en réalité on ne parle jamais à un nuage, on parle à une machine physique. Okay. Par défaut, euh, on est dans ce cas-là où, euh, que ce soit bits, logstash ou votre applicatif, vous allez communiquer avec un seul nœud. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ce nœud-là qui se prend la requête et qui se prend la pression. Toutes les requêtes aboutissent sur ce nœud-là. Et ce nœud-là, potentiellement, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rerouter l'indexation d'un document parce que le document n'est pas géré par ce nœud-là, mais il est géré par un autre. Donc il va rerouter l'information. Et ça, ce n'est pas idéal. Il vaudrait mieux avoir une bonne distribution en faisant du Rune robin, par exemple, de, euh, sur, euh, sur, euh, depuis votre applicatif. Dans Logstash, vous pouvez faire ça simplement dans la partie host d'Elasticsearch, ici, de ce plugin, vous pouvez préciser la liste des nœuds sur lesquels vous voulez travailler. Et donc, lui, automatiquement, ben, il va faire un coup l'un, un coup l'autre, etc. Sans arrêt, il va répartir euh, cette charge. Vous pouvez aussi mettre... Euh, Bit, c'est pareil, hein, Bit, c'est le faire. Vous pouvez aussi mettre un load balancer en frontal d'Elasticsearch. Euh, de, oui, en frontal d'Elasticsearch. Et du coup, euh, Logstash et Bit, ils il parlent que au load balancer, et lui, il envoie... Euh, la charge euh, vers les nœuds. Il y a un tout petit souci avec ça, c'est que le load balancer, il n'est pas du tout intelligent. Il ne sait pas si euh, la donnée que je suis en train de recevoir, je dois vraiment la router vers le nœud 1 ou vers le nœud 2. Il ne sait pas qui héberge quelle charge, en fait. Il n'a aucune notion de ça. Donc, Il y a une autre stratégie que je préfère personnellement, si vous voulez faire la stratégie load balancing, c'est de mettre un nœud Elasticsearch dédié à faire de la coordination. C'est-à-dire, c'est un nœud qu'on appelle sans data. C'est juste des settings à mettre quand on démarre le nœud. Mais ce nœud-là, il appartient au cluster. Et donc, il va faire ce load balancer devant vous. Et l'avantage, c'est que comme il appartient au cluster, il sait exactement où sont les charges et où il faut router la donnée correctement. Donc, vous pouvez même en mettre plusieurs. Hein. Vous pouvez mettre 2, 3, 4 nœuds coordinateurs, comme ça, et puis votre logstash ou votre bits, vous lui configurez tout ça. Donc, Pour savoir euh, si vous avez un intérêt à le faire ou pas, bah, pareil, vous testez. Vous testez ici, dans Logstash, les deux adresses IP de notre cluster, et puis on regarde que avec nos 5000, on se rend compte qu'on a une petite amélioration, par exemple, donc on va sans doute le faire, on va faire du round-robin avec Logstash. Parlons des IODisks. Combien de temps 8 minutes. Hum. Utiliser des disques SSD pour indexer, c'est quand même un minimum des disques tournants. Des disques tournants pour de la lecture, pour des logs qui ont déjà été indexés et que vous archivez sur des machines, j'allais dire, WARM, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous voulez être efficace au niveau de l'écriture, ben, il faut évidemment utiliser des disques SSD. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe dans Elasticsearch et dans Lucen euh, quand vous indexez un document. Ça, c'est l'échelle de temps. Donc, j'indexe un premier document. En fait, mon document n'est pas tout de suite indexé il est mis dans un buffer. D'abord, on vérifie que tout est, le document est conforme, etc. Et s'il est conforme, on le met dans une sorte de buffer. Quand je reçois une deuxième opération d'indexation, je le mets également dans mon buffer, et ainsi de suite. Et à un certain moment, on va déclencher ce qu'on appelle un, un Elasticsearch refresh, qui déclenche un Lucine Flush. Et ce Lucine Flush va avoir la caractéristique de prendre tout ce qu'il y avait dans le buffer et créer ce qu'on appelle un segment. Un segment, ça contient quoi Ça contient toutes les structures de données qui sont nécessaires pour chercher vos documents, pour faire du calcul d'agrégation, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on temporise petit à petit les données. Par défaut, on crée un segment toutes les secondes. C'est ce qu'on fait. Donc, le refresh est connecté à toutes les secondes. Au bout d'un moment, ce segment, il va être écrit sur disque. Et ce qui va se passer, c'est que quand Elasticsearch va faire de la, quand vous allez faire des requêtes dans Elasticsearch, en réalité, il va aller interroger les index Lucine, et Lucine, qu'est-ce qu'il va faire Il va passer séquentiellement chacun des segments pour exécuter votre recherche. Donc plus vous avez de segments, plus ça va vous prendre de temps. Donc en tâche de fond, il y a quelque chose dont j'ai évoqué tout à l'heure le nom, qui s'appelle les l'emerge, qui arrive et qui va prendre tous vos segments et les fusionner de façon à en faire des plus gros segments, mais moins nombreux. De façon à toujours être le plus rapide possible. Et ça, ça vous coûte assez cher en I.O. Donc si vous générez un segment toutes les secondes, vous allez générer beaucoup d'Io sur votre machine, parce que euh, vous allez euh, euh, du coup avoir beaucoup de merges qui, euh, qui, qui vont arriver. Et vous pouvez changer cette valeur. Vous pouvez dire, je l'ai évoqué tout à l'heure dans le template, vous pouvez dynamiquement aussi dire, finalement, je vais faire un refresh intervalle de 60 secondes. Donc, ça veut dire qu'au lieu de générer un, un segment toutes les secondes, je vais générer mes segments que toutes les 60 secondes. Ça a un inconvénient. Il faut être toujours conscient que de, des inconvénients quand on prend des décisions. C'est que votre, vos documents ne seront pas cherchables immédiatement. Ils seront, pour être cherchables, il faut qu'ils soient dans le segment. Hein. Donc, pour être euh, ici, ils ne seront cherchables qu'au bout d'une minute. Donc, pour de la prod, généralement, ça peut être bon. Euh, ça peut suffire d'avoir une minute de latence ça peut être ok. Et comme c'est dynamique, si éventuellement vous êtes en train de débugger un truc euh, à un moment précis, vous pouvez très bien augmenter et repasser à une seconde, et une fois que vous avez fini votre debug, vous repassez à 60 secondes euh, les valeurs. Donc vous testez, tout ça, pareil, et là on voit qu'on a eu une, une augmentation, enfin, une, une baisse euh, de, de, de, du temps que, que ça mettait pour indexer nos 5000 documents, parce qu'on n'avait plus tous ces IO euh, consommés par les merges euh, qui arrivaient en parallèle. Un autre élément à comprendre, c'est euh, tous les efforts qu'on a faits pour euh, la, la, la persistance de la donnée, pour éviter qu'on perde vos données, euh, la résilience. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on indexe un document, j'ai dit qu'il a été stocké dans un buffer. Okay. Qu'est-ce qui arrive si jamais euh, ma machine s'éteint euh, J'ai donné la réponse à l'utilisateur comme quoi, oui, oui, j'indexe, je vais indexer ton document, mais il est juste en RAM. Ben, le problème, c'est que si euh, mon nœud s'écroule, euh, du coup, j'ai perdu le document. Et c'est pas bon, notamment quand on fait des logs, on n'a pas trop envie de perdre nos logs. Ni quand on fait un moteur de recherche, de toute façon de façon générale. Euh, du coup, ce qu'on fait dans Elastic, c'est qu'on stocke aussi, dans un transaction log, les opérations que vous voulez effectuer. Une opération, c'est pas une opération individuelle d'indexer un document. Un bulk entier de 10 000, c'est une opération. C'est une seule opération. Donc on va stocker cette information dans un transaction log. Donc de temps en temps, on va générer des segments, ce que je disais tout à l'heure, en déclenchant les Lucene flush. Mais à un certain moment, Elasticsearch va automatiquement déclencher un Elasticsearch flush, qui correspond à un Lucene commit. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les segments que Lucene avait créés en mémoire, en fait, on va faire un fsync sur disque pour s'assurer qu'ils sont vraiment persistés à ce moment-là sur disque. Donc, ils sont, euh, on est garanti qu'ils sont écrits. Du coup, on peut vider le transaction log euh, à ce moment-là. Okay. Euh, dans les anciennes versions d'élastique, donc en version 1.7, ce qu'on faisait, c'est que on... c est, c est, c est, pardon. le transaction log, euh, il était euh, f syncé sur disque de façon asynchrone, donc uniquement toutes les 5 secondes. Donc on avait potentiellement une fenêtre de 5 secondes où il, un nœud pouvait disparaître et du coup, le transaction log était aussi perdu, enfin, les données qui étaient dans le transaction log étaient perdues, puisqu'elles n'avaient pas été f sur 10. Alors, on se disait, ouais, c'est pas très grave, parce que de toute façon, l'opération d'indexation est répliquée, sur le réplica, donc lui, pas de problème, il aura quand même l'information. Ah ouais, mais vous savez, shit can hit the fan. Et on a eu des utilisateurs, bah en fait, ils perdaient les deux nœuds des fois en même temps. Et alors là, pas de bol, pas f machin, perte de données, etc., donc on a décidé de dire, au lieu de faire du euh, du, euh, as, du du F-sync asynchrone, asynchrone toutes les cinq secondes, on va faire maintenant du F-sync synchrone. Ça a une conséquence, c'est que ça a dégradé un petit peu notre vitesse d'indexation, mais par contre en garantissant une, une meilleure pérennité des données. Alors vous pouvez revenir à l'état précédent, si vraiment, pour vous, les logs que vous collectez ne sont pas hyper stratégiques et vous acceptez de prendre ce risque-là, de les perdre éventuellement, dans des cas à la marge, mais on ne sait jamais. Hein, en changeant cette valeur, pareil, c'est dynamique. Euh, index.translog.durability. Donc Par défaut, c'est à chaque requête faite, je, je fais mon F-sync. Sinon, je peux le faire de façon asynchrone et vous pouvez dire, je fais toutes les 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, comme vous voulez. Évidemment, si vous faites ça, vous allez avoir des gains. C'est ce qu'on a mesuré ici, en faisant du 5 secondes, 5, euh, comme on avait précédemment dans les versions 1 et des poussières, ben on a gagné euh, en, en, en vitesse. Mais attention, hein, vous prenez votre risque, vous êtes grand, vous savez ce que vous faites. Alors Quelques remarques finales. Je n'ai pas trouvé une photo sympa de feu d'artifice de Luxembourg, pour demain, mais bon. Enfin, rien qui n'évoquait Luxembourg, après c'est juste des feux d'artifice, donc j'ai gardé ma photo du feu d'artifice de Paris. Qu'importe. Vous avez vu qu'avec l'architecture qu'on a, euh, on peut avoir une, quelque chose d'assez flexible, euh, on peut vraiment designer comme on le souhaite. Je l'ai évoqué un petit peu, la notion là qui est sympa, des nœuds data hot et warm, où vous allez pouvoir euh, contrôler votre architecture plus précisément. Dans la version 6.3, on vient de sortir quelque chose qui s'appelle le Index Management, et dans Kibana, il y a une interface graphique qui vous permet de mieux contrôler justement euh, ces, ces notions hot et warm. Donc ça va s'enrichir de, de plus en plus. C'est assez sympa. Donc très flexible, quelles que soient les données que vous avez à collecter. À retenir, les shards, c'est vraiment euh, l'unité de travail importante. Donc plus vous avez de données à collecter, plus il vous faudra de shards. Les réplicas, dans l'autre sens, plus vous avez de lecture plus vous pouvez augmenter le nombre de réplicas donc euh, flexible comme ça il faut euh, faire du bulk tester distribuer la charge penser au refresh interval si vous pouvez euh, agir dessus et puis euh, éventuellement modifier le transaction log donc on était parti de cette valeur là par exemple et là on est arrivé à une valeur euh, un petit peu plus sympa euh, au final, donc à voir, à tester j'ai plein de stickers en front. Donc là, je vais aller voir ensuite les slip.do si vous avez posé des questions. Les slides sont disponibles de la session sur ce QR code. Et je vais tenter de prendre une photo malgré la lumière. On va voir si on y arrive. Et du coup, il faut sourire. Je te vois, tu souris pas. Voilà, c'est bon. Et vous, vous êtes jaloux. Je ouais, le Je sais. Non, c'est juste pour prouver à mon employeur que je ne fais pas que aller à des feux d'artifice et à des parties où je bois de la bière et tout ça. Donc je bosse quand même. Alors, on va voir Slido. Est-ce que j'ai mon écran ici Ouais, ok. La fonction SiteSearch suite à la récente acquisition est-elle disponible on-premise euh, Pas pour l'instant. Mais ça devrait arriver, ce truc-là. Quelle est la valeur par défaut pour le bulk logstash Je n'en sais rien. Et il faut alors là il faudrait que je regarde la doc pour le coup. Pas de, je ne sais pas. Quelle heure est-il 47. Ah time's up. Oui, donc j'ai fini. Merci, bonne journée. Et stickers.